Dimanche 9 octobre, bonjour. Le 7, je vous ai proposé les vidéos des mini PC Geekom et la marque était tellement contente qu'elle a décidé de vous proposer quatre codes promo exclusifs que vous trouverez sur skyphone.fr pour acheter soit le i5 en deux versions soit le i7 avec les deux versions aussi ça fait toujours plaisir ma vidéo du jour avec des cotes iPhone qui sont compatibles Max 7, qui sont les plus fines et les plus légères au monde certainement elles sont en fibre d'aramide elles sont euh, super chères mais elles sont super classe, magnifiques et vous les verrez bientôt sur mon nouveau iPhone 14 Pro Max la semaine prochaine et enfin je vous rappelle on se retrouve tous les dimanches sur ma chaîne vlog qui s'appelle What's the stuff ou WTS gng aujourd'hui je vous présente la crèmerie la meilleure boulangerie de Pattaya, ça vient d'ouvrir, c'est magnifique. Et en plus, on a pu rentrer dans les cuisines. Voilà, tous les liens sont dans la description. Lundi 10 octobre, bonjour Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bouddha. Bah, bon anniversaire le Redmi K60 se dévoile de plus en plus et il fait vraiment kiffer. Ça se jouera au niveau de la charge, charge pour la plus simple 67 watts et 120 watts certainement pour un modèle pro, et de la charge sans fil 30 watts. oui mieux que l'iPhone. On devrait avoir un processeur Snapdragon 8 2 gravé à 4 nanomètres. Et enfin cette nouvelle encoche à la mode avec le Dynamic Island, voilà à la sauce Xiaomi. Bon par contre on parle d'une annonce en avril 2023. Et enfin on parlera du IQ Neo 7 qui va remplacer le 6 qui était vraiment pas mal, une batterie 5000 mAh et une charge rapide à... 120 watts. Oui, contre 80 watts avant. On aura un processeur Dimensity 9000+, plus, donc le meilleur du marché pour le moment, un écran AMOLED 6,78 pouces, caméra arrière 50 000 pixels, ultra grand angle, plus 13 millions de pixels, autoportrait, tout oh, ça. Oh, il va être vraiment bien. Malheureusement, il est réservé à la chine. Rendez-vous demain. Mardi 11 octobre. Bonjour. On commence par Umidigi qui nous fait upgrader ses Umidigi G1 et C1 en version max. Du processeur Unisoc T610, de l'écran HD, une batterie 5000 mAh, de la charge 10W, Android 12, 6 plus 128, quand même, plus micro SD, pas mal, caméra arrière 50 millions de pixels, et il nous annonce quand même des téléphones à 100$. dollars La règle du jour, ce seront les LED RGB connectés de la marque Tapo, qui est la petite marque de TP-Link. Bon, bah, des LEDs plutôt sympathiques que tu pourras connecter à ton téléphone pour illuminer ta maison. Allez voir la vidéo, vous allez pouvoir faire Vraiment des trucs super simples. Et enfin, on parlera d'explications du nouveau Poco F5 5G. Bon, et sans grande surprise, le Poco F5 5G sera le Redmi K60, K60 pour la Chine et Poco F5 pour la version globale. On retrouve les mêmes caractéristiques qui sont vachement attendues. L'écran à OLED 2K, le Snapdragon 8 plus 1, La petite encoche euh, en, en haut comme sur le iPhone. Bon, bien évidemment, il sortira après le K60, c'est-à-dire pas avant avril 2023. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces news en version Full HD sur la chaîne YouTube JT Geek le blog. Mercredi 2 d'octobre, Bonjour. Allez, ma petite review du jour avec les écouteurs OLA Dance Wear Stereo des écouteurs supra auriculaire, ça veut dire que vous allez mettre devant l'oreille, c'est comme si tu avais une petite enceinte devant l'oreille, la technologie est vraiment bien, le son est d'enfer, et il y a une promo que tu ne devras pas louper, voilà, directement sur GG Review. Petite fille du jour, avec un nouveau Honor, après les 70, 70 Pro, 70 Pro Plus, on devrait avoir un 70 SE, bien évidemment, Honor utilise le même châssis, la même conception, avec un téléphone qui aura, lui, la particularité d'avoir une charge de 66 watts, Bon, un écran OLED, un Star One 778 Plus, donc 5G, de la caméra, vous avez vu, 54 millions de pixels à l'arrière, plus 50, plus 2. La configuration est plutôt sympa, mais on sent que Honor a quand même pas mal de mal en Europe. Rendez-vous demain pour le reste des news. Chuty, 13 octobre, bonjour. C'est donc aujourd'hui que Honor devrait dévoiler son X40 GT, un smartphone gaming. Bon, comme souvent, on a toutes les informations hein. lunettes ultra étroite de 6,81 pouces avec 144 Hz, et étonnamment, un Snapdragon 888, oui, un petit processeur de 2020. Une grosse partie GPU, une batterie 5000 mAh et une charge de 66 watts. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il ne devrait pas être excessivement cher. Allez, et on découvre en photo le nouveau Xiaomi CV2, avec sa petite encoche en haut. Alors oui, comparé à l'iPhone, on a l'impression que c'est l'île dynamique, mais chez Xiaomi, elle n'est pas dynamique. En effet, on retrouve deux caméras 32 millions de pixels et 32 millions de pixels ultra large qui fonctionnent en même temps, donc ça permet de faire essentiellement deux photos en une et de les compiler. Le reste du téléphone est sympa, Full à Molette, bien évidemment. Un Wagon 7 Gen 1, 8Go de RAM, après il y a de la RAM de la ROM et tout. Une batterie 4500 mAh, charge rapide 67W et un prix plutôt séduisant de 2399 Yuan en Chine, soit 344€ hors taxe. On se donne rendez-vous demain pour le reste des news. Vendredi 14 octobre, bonjour. Allez, petite review du jour sur GLG Review avec un nouveau plan pour IVC VPN, l'offre la plus complète du marché, arrive avec une formule de 2 ans. Je peux l'avoir sur YouTube. Le Realme 10 Pro Plus 5G vient de passer toutes les certifications et devrait arriver prochainement. Il sera bien évidemment un upgrade du 9 Pro Plus avec un Dimensity 1080, un écran AMOLED, et certainement, on va retrouver les mêmes capteurs. Moi, je pense que ça sera juste un upgrade processeur. La Huawei D-Watch est en précommande en Europe à 399 euros. Et comme elle a l'air de bien se vendre, il t'offre également une balance connectée. Alors, j'ai déjà vu pas mal de reviews et la montre, elle est vraiment très particulière. Elle n'est pas pour tout le monde. À savoir qu'elle vaut 350 euros hors taxe en Asie. Donc, 399 euros TTC en France avec la balance. C'est pas cher. Et enfin, on a le prix du Honor X40 GT. Alors certes, il a que un Snapdragon 888, mais il commence à partir de 292 euros hors-taxe en Chine. Donc en Europe, moi je miserais sur 400 balles. Allez, Honor dévoile le Honor Play 6C, un smartphone 5G annoncé à 153 dollars hors-taxe. Et franchement, c'est pas mal, un écran LCD HD de 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 450+, plus 5G... Plus 128, caméra arrière 13 millions de pixels, une batterie 5000 mAh et une charge de 225 watts Forcément pour le prix, après il faudra voir combien il va être en Europe. certainement le double. Alors que la marque Garmin arrivera sur GLG Revue la semaine prochaine avec deux montres, la SQ, Venu 2 et la balance connectée. et eh ben On a une nouvelle fuite qui fait qu'un peu kiffer. En effet, Garmin pourrait renouveler son Instinct en crossover avec une montre hybride qui aurait évidemment les avantages du LCD mais surtout des aiguilles. Et oui, ça permet de regarder l'heure tout le temps, sans consommer du LCD d'avoir une montre connectée pour faire du sport. Celle-là, personnellement, je pourrais kiffer. Bon, cette semaine, alors moi j'ai arrêté la semaine dernière les anneaux de pouvoir. Hein. J'ai pas fini l'épisode de la semaine dernière et j'ai pas regardé celui de cette semaine. Et quand je regarde un peu les critiques, je crois que je loupe rien. Faut passer à autre chose, je pense que c'est vraiment pas ma cam. Cette semaine sur Netflix, j'ai des crimes en eau profonde. Ah, c'était super intéressant. Un espèce de reportage et tout, où ils expliquent quelqu'un qui a fait un sous-marin et tout, avec le reporter et tout, c'était plutôt pas mal. Et la fin est quand même un peu inattendue. Moi, je vous suggère, j'aime bien les psychopathes. Bon, comme tous les lundis, il y avait House of the Dragon, épisode 8. C'est pas mal, en fait, encore une fois, c'est vraiment ces séries 2022 ou un Mais évidemment, les, les femmes ont le pouvoir. Une série dans la mixité où, forcément, il y a des afro-américains, il y a de la blonde. Je suis étonné, il n'y a pas d'asiatique. C'est un peu dommage. Voilà. Mais voilà, les femmes ont le pouvoir. C'est la révolution. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. C'est vrai, il y a des petits rebondissements et tout. Mais encore une fois, ça casse pas des briques. Et on est quand même vachement loin de Game of Thrones ou des meilleures séries bien rythmées. Je vous rappelais, il y avait Rome, Spartacus et tout, où... Il se passait quand même des trucs là, c'est quand même relativement au mou du genou, mais c'est beau voilà, et puis c'est, euh, voilà, l'arrière-goût de Game of Thrones. Et enfin, comme il n'y avait plus rien sur Internet, je me suis remis à la série Andorre, où j'ai été arrêté à l'épisode 2, je crois. Et ben, il fallait continuer. L'épisode 3 était plutôt sympathique et m'a redonné un peu envie de me remettre sur cette série. L'épisode 4 était quand même un peu mou du genou, hein. Si on sent que c'est vraiment un épisode sur 2 ou 3. Voilà, il paraît que ça a l'air pas mal et tout. C'est vrai que c'est assez intéressant, c'est super bien fait. C'est très, très, très Star Wars. Bon, l'histoire, hein, c'est du Star Wars, encore une fois, hein un peu néo-rétro dans les gadgets et tout. Mais personnellement, ça se regarde bien. Et puis du coup, comme on en est à l'épisode 6, je crois, il m'en reste encore un peu deux en stock et ça permettra de survivre jusqu'à la prochaine série si j'ai loupé quelque chose. Bon, si j'ai loupé une grosse news cette semaine ou éventuellement une grosse série télé ou un film, mettez-moi dans le commentaire. Sinon, nous, on se retrouve dès demain en version express sur JT Geek, le blog. Et sinon, samedi prochain pour le résumé complet.